Je il y a ma c'est Nabil Aujourd'hui je vais te montrer 5 mouvements pour améliorer ton flow C'est parti Ok, premier mouvement, le Mario Alors, tout simple On va envoyer la jambe intérieure, la jambe le plus près de ton obstacle Vers l'avant, comme ceci Mon autre jambe va derrière À la main, oui, tout simplement Je vais effectuer le même mouvement, mais dans une course d'élan Je te le remontre une fois Deuxième mouvement, hélicoptère. Si tu maîtrises la roue, ça va être la même chose. Sauf que je vais partir avec ma jambe gauche devant, toujours la jambe le plus près possible. Envoyer ma jambe derrière et je vais raterrir sur la même jambe. C'est-à-dire que dans les airs, je vais faire un ciseau comme ceci. Ah raterrir sur la jambe et finir à ma rotation. Ok, troisième mouvement, passement en roue simple je vais faire une roue en m'aidant de mon obstacle donc je vais prendre un obstacle à ma hauteur de hanche là c'est parfait en ramenant écoute bien mon bras le long de mon obstacle donc il faut vraiment que tu sois collé si tu cambies le dos tu trop loin tu pourras jamais passer donc il faut vraiment que tu sois collé que tu sois vraiment en ligne à l'obstacle démonstration Quatrième mouvement, la même chose mais en reverse. J'ai effectué le mouvement mais dans l'autre sens. Je vais poser ma fesse juste ici sur l'obstacle et envoyer mon bras en regardant le sol. Très important, regarde le sol pour pouvoir effectuer une roue mais en sens inverse. Cinquième mouvement est peut-être le plus dur pour toi. Ça va être de mélanger le cavalier avec le demi-tour. Je vais partir en demi-tour. Attention, il faut d'abord que tu regardes la vidéo dans la description, sur le demi-tour avec Mehdi. Donc je pars en demi-tour et je ne vais pas finir mon demi-tour, je vais partir pour essayer de m'asseoir sur mon obstacle en enchaînant le cavalier. Donc on va le décomposer, demi-tour, ici il faut que je vienne m'asseoir pour partir sur le cavalier. Du coup, tout ton poids va se retrouver sur ton bras d'appui démonstration Bien, maintenant que tu as tes 5 mouvements, tu peux essayer de combiner tous ces mouvements avec tes connaissances Voilà, maintenant que tu as tes 5 mouvements Entraîne-toi, prends le temps, prends du plaisir à répéter les mouvements. Ce pas des mouvements fatigants, mais plus techniques. Je vais te laisser sur ça. En attendant, entraîne-toi bien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la chaîne